Je me présente Jacques Dehès. je suis donc compagnon tailleur de pierre. Tailleur de pierre, de, de, de, de, c'est mon métier de base, j'ai toujours fait ça depuis que je suis gamin. Et après, bien sûr, j'ai fait après le Tour de France, le Tour du Monde, et j'ai eu une entreprise pendant plus de 30 ans où j'ai fait beaucoup d'exports, beaucoup de gros chantiers à l'export, et aujourd'hui j'ai vendu mon entreprise. Et le bon grand plaisir, c'est de redevenir tailleur de pierre, parce que 30 ans, pendant 30 ans, je n'avais pas eu le temps de tailler la pierre. J'avais 50 personnes et j'avais autre chose à faire que malheureusement, aller dans les ateliers, à consacrer à mon métier de base. Et le plaisir que j'ai aujourd'hui, c'est justement de retailler la pierre, de travailler de mes mains et de transmettre à tous ceux qui, qui le veulent bien, tout ce que je peux leur donner, de savoir de ce que j'ai appris dans ma longue carrière de tailleur de pierre et d'homme tout court en parcourant le monde. Voilà. Donc on se connaît avec euh, depuis quelques, quelques années maintenant. Voilà. Donc quand on a parlé de, de faire ce, je trouve que l'archéologie la, expérimentale c'est quelque chose de très sympa parce qu'on s'aperçoit d'abord que il y a quelques centaines d'années voire millénaires, on savait faire beaucoup de choses beaucoup plus qu'on croyait et qu'aujourd'hui entre temps il y a eu euh, quand même un, un savoir qui euh, qui est parti, qui est qui a oublié de se transmettre, on n'a pas fait euh, ce qu'il fallait justement dans tous ces métiers de tradition. Et là, on est sur le, le fil du hasard, c'est-à-dire que si ma génération ne transmet pas, celle d'après n'ayant pas appris, ou en tout cas pas assez, ne va pas pouvoir transmettre non plus dans de très bonnes conditions. Et on, a, on assiste un petit peu à ce que j'appelle malheureusement la déliquescence des savoirs, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas assez d'hommes de métier qui ont la conscience qu'il faut transmettre leur savoir. Et la deuxième, c'est que, bah, vous savez tous comme moi, hein, avec Internet, à partir du moment où on stocke euh, une connaissance dans une disquette et qu'on qu perd une fois sur deux, on a l'impression qu'on a sauvé l'humanité, alors que ce n'est pas du tout ça. Il faut absolument que les hommes se transmettent les choses euh, de façon beaucoup plus basique, beaucoup plus réelle, beaucoup plus humaine, tout simplement. Le métier de tailleur de pierre, c'est comme les charpentiers, si vous voulez, c'est presque les plus vieux métiers du monde, comme on dit. Hein. Donc, euh, il a bien... Bien sûr, il a fallu je veux dire, se nourrir, mais aussi s'abriter. Donc, dès qu'on a été sédentaire, il a fallu construire, il a fallu, euh, il a fallu euh, ériger des, des murs et des toits. Et donc, c'est ces métiers qui sont immuables. Et je crois que si une civilisation euh, se passait de ces métiers de, de base traditionnels, comme hein, la, la pierre et le bois ou la terre, ou le fer aussi, eh bien, ce seraient des civilisations perdues, tout simplement, parce qu'elles n'auraient plus conscience de, de ce qu'est la transmission intergénérationnelle, et elles n'auraient plus de repères. Je crois que c'est un petit peu ce qui est en train de nous arriver, mais bon, je fais confiance à l'humanité quand même, parce trouver des ressources, euh, grâce aux nouvelles, aux nouvelles technologies aussi, pour euh, trouver des parades, euh, un petit peu euh, ce qui nous arrive. On va parler du boulet romain. Donc, le boulet romain... On a, on a décidé de... Ce Vous savez que le pouce romain est un petit peu différent du pouce anglo-saxon. Le pouce anglo-saxon, c'est 25 mm4 et le pouce romain, en gros, 23 mm7. Donc 6 pouces romains, c'est cela, ça fait 14,2 cm de diamètre. Pourquoi Parce que c'est un poids qui me semble logique par rapport à la puissance qu'on doit donner à l'outil pour le propulser et la, et, et la distance. Euh, à laquelle on veut l'envoyer. Je ne pense pas qu'il l'a à 3 km, ni à 30 mètres, mais plutôt entre 2 et 300 m. Euh, c'est la logique, ce pas de l'histoire ce que je vous fais là. Mais logiquement, je pense que c'est ça. Donc, vous savez calculer le volume d'une sphère. Hein? Vous vous rappelez, la formule, c'est pi okay. Okay. après, multiplié par r, -R, -R cube. R -cube hein? Pas diamètre, hein? r cube, et le tout divisé par 3. On obtient donc le volume de la sphère, et ce résultat multiplié par la densité du matériau. Donc celle-ci est un peu moins dure, donc elle doit faire à peu près 2,5, 2,5, 2, ,5, alors qu'une pierre dure, on arriverait à 4 kg, 4 kg, une pierre plus dure. Je pense que c'est quelque chose qui me semble logique pour propulser un outil, un, outil, un boulet comme ça, de façon à ce qu'il soit à la fois efficace, malheureusement pour détruire ce qu'il va rencontrer puis également pour que la structure qu'on peut déplacer assez facilement soit suffisamment solide pour pouvoir le propulser à la bonne distance voilà. donc ça, alors comment on taille euh, la sphère ben, la sphère il y a deux méthodes donc au, dé au départ on a bien sûr euh, un cube hein, tout simplement quoi. Voilà. Mais je vous dis, si on veut en faire en série euh, ce cube, on va le faire le plus long possible pour pouvoir faire le, le cylindre qui permet de... voilà hein. On taille le cylindre d'abord. Il est bien évident que lorsqu'on a... Donc on prend le diamètre qu'on veut, si c'est 15 cm, ben vrai, là c'est 15, 2, 14, 2, mais on prend le diamètre qu'on veut, qui est inscrit dans le carré, d'accord Dans ce carré, on calcule les angles pour, pour les l'épannelage et le deuxième angle des d'épannelage. Donc en gros, en ce qui nous concerne, là, ça fait... 4 cm par 4, à peu près, de pour pouvoir chanfreiner. Une fois qu'on a obtenu le cylindre, hein, le cylindre est là, on la, toc. Donc, qu'est-ce qu'on fait On chanfreine. Donc, là, on, on a un plat, ici, voilà, qui fait tout le tour. Hop, d'accord. La même chose de l'autre côté. Une fois qu'on a fait ça, on fait le deuxième plat, qui fait environ 1 cm par 1 cm, c'est-à-dire un 1,5 de plat. La même chose de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, on arrondit à l'œil avec l'outil, parce que je vous expliquerai après avec quel outil on fait ça. Voilà. C'est le plus rapide. Hein. Après, il y a la deuxième méthode où on a toujours, qui est plus précise si on veut obtenir une boule polybrillante comme je, celle que je vous vous amenée pour, pour vous montrer, c'est la méthode, donc toujours, on a toujours le cercle, bien sûr, c'est la méthode de, de chanfreiner les angles. C'est un chanfrein, c'est tout simplement entre ou deux lignes parallèles ou deux lignes déterminées, avoir une surface plane. voilà deux, deux trois points déterminent un plan, hein? en géométrie descriptive, d'accord Donc voilà, on fait ça. Alors c'est assez précis, c'est un peu plus précis, et ensuite, bien, bien sûr, on chanfreine aussi là, comme ça, et on arrive à, à force de faire des facettes, avoir une boule, euh, hein, un petit peu comme la boule à facettes, vous savez, dans les boîtes de nuit, là, qui tournent. Euh, voilà. Donc vous avez toutes les facettes, et puis euh, vous, quand vous tournez... Euh, on arrive à faire une boule presque parfaite, si vous voulez. Bon, moi, quand on a l'habitude, comme celle-ci, moi, je l'ai fait euh, ce qu'on appelle en taille directe. C'est-à-dire que lorsque j'ai fait mes épanelages, c'est l'œil qui détermine, euh, le coup d'outil qui détermine. Euh, et je pense que la forme, mais pour faire un boulet, c'était suffisant. Ils fait, je ne pense pas qu'à l'époque, ils s'embêtaient à faire une approche millimétrée pour faire un boulet qui va être catapulté et qu'à 9 chances sur dix, ne pas revenir parce qu'il va être explosé ou perdu... Euh, voilà, donc il ne prenait pas non plus beaucoup de temps pour faire ça. Et donc il y avait une approche, à mon avis, assez approximative de la forme sphérique. Voilà. Voilà une boule polie. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est du marbre. Hein. Voilà. Ça, celle-là, elle est vraiment sphérique, euh, finie. Alors la méthode, c'est celle-là. Voilà, voilà la, la taille brute et voilà la taille finie. Quoi, hein. Pour le polir, justement, on se rapproche de ce qu'il y a pour la scie hydraulique, c'est-à-dire ce que tu nous expliquais avec le sable, justement Oui. Le sable de plus en plus fin bien sûr bon il n'obtenait pas un polybrillant brillant comme l'obtient aujourd'hui il était je dirais un polymat quoi donc on taille la demi sphère là, du diamètre avec plus deux ou 3 mm de la du, du boulet quoi qu'on la boule qu'on qu obtient de façon à ce qu'on puisse mettre du sable dedans avec de l'eau et lorsque on passe je vais les outils après, on, passe, on met dessus de l'eau. Avec une planche, on démultiplie, on, démultiplie. Bon, on peut frotter, commencer à frotter à la main, mais on démultiplie la, la vitesse de frottement. Hein. Si on met euh, la boule dedans, parce que tu tournes comme ça, comme ça, avec la planche, elle roule sur la planche, elle, ça démultiplie la vitesse, on va deux fois plus vite à arrondir la, la, la forme que si on le faisait euh, manuellement. Euh, voilà. C'est à peu près la même chose où deux surfaces sont en contact, on multiplie la, la vitesse de rotation. Voilà. Alors maintenant les outils, parce que là, non, on connaît pas, je suis parti d'un petit bout de bloc. Quand j'ai commencé à donner un coup de chasse et tout, il y avait une veine qui était, que j'avais pas vue qui a pété, je dis tant pis, je l'ai laissée, ça fait partie des erreurs euh, des débutants. Et... Mais je me suis dit, quand ils les taillaient, ça devait leur arriver, puis euh, ils s'en servaient quand même comme boulet. Donc... Je ne l'ai ni mastiqué, ni recollé, ni rien. juste pour vous montrer que ça peut arriver lorsqu'on taille une pierre à la main. Donc là, une fois qu que j'ai taillé ça, donc on, se, on sert des outils de l'époque. Ça s'appelle une oignette. Une oignette, c'est entre la broche qui est pointue et le ciseau qui est plat. Hein, le ciseau, ça, on s'en sert. Sur les photos, on peut faire une ciselure, bien sûr, comme son nom l'indique. Mais ça, c'est l'outil intermédiaire qui fait un peu tout. Ça permet de chasser, de tailler, de, de, de faire tout le dégrossi de la boule. Et ensuite, on a la gradine, c'est le ciseau à dents. Voilà, une fois qu'on a passé l'ognette, on a la, la, voilà, la gradine. Et après, le ciseau. Et on finit avec, on appelle ça, j'en ai pas ici, mais c'est l'ancêtre de la boucharde à dents dont je me suis servi pour finir le truc là. C'est trois, trois, un pied de biche, mais pas avec deux dents, mais avec trois. Et on tape dessus et on, et on obtient ce fini là. Et je, je pense qu'à l'époque, il se contentait de, de cette finition qui était très bien. Il avait deux avantages, de voir d'être assez rapide et puis de, de donner quand même un aspect rugueux au boulet. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'il soit poli le boulet, il fallait qu'il qu ait de l'impact quand il arrivait, qu'il servait à quelque chose. Il était peut-être même plus grossier que ça pour avoir plus d'efficacité. De, ça a pris combien de temps pour le faire Ça, une heure à peu près. Ça, par exemple, ça fait 14 cm si vous prenez... Euh, euh, vous en faites 7 sur 1 mètre, euh, eh bien, vous faites d'abord un cylindre, après vous tronçonnez, et vous, faites, vous, vous allez beaucoup plus vite. Quoi. Vraiment, ils utilisaient les matériaux locaux, mais ils avaient quand même des préférences. Ben, la préférence, elle est à la fois dans une pierre assez dure pour qu'elle tienne, bien sûr, pas, pas trop temps, pour pas qu'elle éclate en arrivant, euh, voilà, et quand même pas trop dure pour pas mettre beaucoup de temps, parce qu'ils devaient en utiliser quand même pas mal. Et quand il fallait en tailler, euh, je ne sais pas, moi, peut-être 100, 200 avant de partir à la bagarre, euh, il fallait quand même un peu de monde, même si à l'époque, ils avaient une main d'œuvre peut-être euh, plus facilement trouvable qu'aujourd'hui. <rire> voilà. Mais je pense qu'il prenait des pierres dures, mais pas très dures. Voilà, un peu comme celle-ci. Ça, c'est la pierre de Jumont, c'est la pierre un peu comme la, les monts du Lyonnais hein, qu'on trouve ici. C'est pour ça que je l'ai prise. Voilà. Et par contre, ça... Euh, après, pour faire la boule, ça c'est uniquement pour faire des boules de finition, hein, c'est pas fait pour tailler un boulet. Je me suis pas servi de ça pour faire ça, j'en ai pas eu besoin, vous voyez, c'est suffisamment circulaire pour faire ce qu'on a à faire. Mais je pense qu'ils se servaient bien sûr des pierres locales, faciles à extraire parce que le dessus est le dessus des carrières, que là, toute carrière de calcaire lithique à grain fin ou calcaire anthroque ou calcaire agriffé ont toujours sur le dessus des carrières des bancs de 15-20 cm d'épaisseur qui servaient à faire ce genre de travail. Ils ne s'amusaient pas à scier des blocs pour faire ça. Il faut savoir qu'on a extrait la pierre depuis les égyptiens et les romains jusqu'en fin 19e siècle sans pratiquement aucun changement. Quoi. De la même manière, il a fallu attendre l'arrivée la, la, de l'air comprimé donc en 1894, la Copco a fait les premiers où on a commencé à forer avec l'air comprimé. Mais avant, on forait à la main. On a commencé à l'acide, à la poudre noire. Mais la poudre noire existe depuis 5000 ans. Donc on n'a pas beaucoup évolué. On a, il a fallu attendre la fin du 19e pour que vraiment on a commencé à révolutionner l'extraction grâce à l'air comprimé. Et puis après, bien sûr, le siège au diamant a complètement bouleversé, je dirais, et permis au métier de s'adapter, quoi. Mais pendant 5000 ans, on a taillé la pierre de la même façon, pratiquement avec les mêmes outils. C'est assez étonnant, c'est comme ça. Bah, c'est un peu comme le bois, quoi. il y avait les sueurs de long, et on a attendu l'arrivée de, de, de la force, bien sûr hydraulique et électrique. En, en carrière, on était aujourd'hui, je dirais qu'avec le matériel que, dont on dispose, avec trois personnes, on extrait le même volume de pierre qu'à 40 personnes il y a 100 ans. Quoi. Toutes les pierres descendaient sur des radeaux pour arriver à Lyon, le Rhône et la Saône. Les radeaux étaient constitués de résineux qui servaient de bois de charpente ou de bois d'ouvrage ou d'échafaudage pour la construction. C'est-à-dire qu'ils ne remontaient pas avec les radeaux. Bien sûr, on vendait la pierre et le bois à l'arrivée. Pour tailler un boulet, je pense qu'à l'époque, ils avaient une main-d'œuvre appropriée qu'il pouvait en faire, hein, un gars tout seul, il pouvait en tailler 10 dans la journée, quoi, en traditionnel, comme moi j'ai fait, pas, ça va vite. Quoi, pas, voilà. Donc si vous avez 10 tailleurs de pierre et vous en foncez par jour, c'est assez rapide quand même. Après, il suffit de faire une caisse, les mettre dedans, puis on les trimballe, comme on trimballe des obus aujourd'hui, ou, ou autre chose. Hein. Et les outils, est-ce qu'on les vite Non, non. Non, puis après, bon, ils avaient des forgerons, hein, mais non, non. Non, oh non, ça ne juste pas vite dans le calcaire. C'est dans le grès ou le granit. Il faut tremper un peu différemment, avoir des sections différentes. Ça, c'est des outils uniquement pour tailler ces calcaires euh, durs, demi-durs, si vous voulez. Après, si par exemple une broche comme ça, il faut un impact. Euh, moyen, c'est pas ce qu'on appelle l'ognette, ça rentre, on taille doucement, mais c'est si pour faire une vraie ébauche, il faudrait une section supérieure, ça c'est du 12 mm, il faudrait du 16 si vous tapez très fort avec une massette comme celle-ci, qui fait 1,250 kg sur l'outil, il va vibrer, il ne va pas transmettre l'impulsion et toute la force de l'outil, et en plus il va vous faire mal aux mains, au bout d'une heure, vous allez, voilà, donc il faut toujours que la dimension de l'outil soit en mesure avec la dureté et l'impact que vous allez donner dessus, par ben, parce qu'on veut tailler un ciseau, par exemple, on taille doucement, il n'a pas besoin d'être gros comme ça, pour, au contraire au bout d'un moment, c'est l'inverse, on n'aurait pas d'efficacité. Quant à la gradine, c'est pareil, vu qu'elle a un dégagement avec le, le ciseau à dents qu'on appelle la gradine, on n'est pas obligé de taper très fort dessus. Voilà. C'est uniquement pour les broches, ça c'est l'outil entre deux, il y a la broche, la et... mais ça ce sont des outils qui existent depuis des millénaires, hein, on ne les a pas inventés. Alors, il y a différentes façons de les tremper. Par exemple, on se demande toujours comment les Égyptiens faisaient ceci, cela, mais on raconte beaucoup de conneries, mais ça c'est normal, ça fait tourner le, les émissions à la télé, et puis ça fait vendre des livres. Mais il trempait, il faut savoir que lorsque vous prenez de, de l'huile d'olive avec de l'acide urique, euh, saturé de sel, vous faites une trempe extraordinaire. Vous mélangez du cuivre et du fer et ça vous fait un outil très très dur, très, très, vraiment très dur. Vous pouvez essayer quand vous voulez. Donc ça, il faut, faut se rappeler toujours de ce qu'ils faisaient à l'époque avec ce qu'ils avaient. Qu -ce, ils disposaient de quoi ben, Ils n'avaient pas de tungstène, ils n'avaient pas d'acier trempé, euh, manufacturé, ils avaient ce qu'ils avaient. Donc euh, ils, ils ont fait des essais, puis ils sont arrivés à la conclusion qu'en mélangeant l'huile d'olive et l'acide urique, saturé de sel, j'ai bien saturé de, de sel, hein, de chlorure de sodium, on arrivait à faire une trempe extraordinaire. Et vous pouvez essayer, vous verrez que c'est quelque chose d'étonnant. Et c'est ce qu'ils avaient aussi pour tailler, le, aussi bien le graver tout, le, tout ce que vous voyez en Égypte. Je ne parle pas de l'extraction, hein, mais toutes toute les gravures, les sculptures étaient faites avec des outils comme ça. Ce n'était pas, pas, pas taillé avec des cailloux, il hein, ne faut pas rêver. Hein. C'est n'importe quoi ça. Ils connaissaient tout ça déjà. D'ailleurs, vous pouvez encore aller, fin fond des bleds aussi bien en Égypte qu'en Algérie ou ailleurs, ils font, ils font encore comme ça, hein? tout simplement. Ils ont des socles de charrues, j'ai vu encore même au Maroc, et, et c'est la méthode qu'ils emploient encore, tout bêtement. Des questions Ah, bah le sable, on prend, il faut une granulométrie moyenne, c'est-à-dire pour pouvoir tourner là. Si tu prends trop, trop fin, bah, c'est trop fin, il va se coller puis il va pas, ta boule ne va pas tourner. Si tu prends un trop gros, bah, tu vas rayer, tu ne tu vas pas enlever, la, la, si tu veux, l'impact que j'ai donné là avec mon outil. Si tu fais des rayures plus grosses que ça, ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut que ça soit entre les deux. Donc il faut une granulométrie de 2 à 3 mm. Quoi. Parce qu'après, ton sable il va commencer à s'écraser tout doucement en tournant. Et c'est là qu'il va, qu va te donner une boule parfaite. Voilà. Il faut un grain moyen, toujours. Voilà. Donc je suppose qu'à l'époque, il le tamisait d'une façon ou d'une autre, ou qu'il récupéraient du, du grès. Éventuellement, je ne pense pas qu'ils prennent de la calcédoine. La calcédoine, c'est du silex broyé, parce que c'est trop impactant sur le... Tout dépend de la dureté du matériau. Si c'est un marbre très dur, on peut. Si c'est une pierre un peu comme celle-ci entre deux... Qui est... Quelqu'un moyen, c'est un grain plus fin. Hein. On adapte toujours euh, le sable par rapport euh, à la dureté de la matière. Par contre, le support, il vaut mieux qu'il soit toujours, lui, toujours en pierre dure, de préférence. Voilà. Bah, le coup de ciseau, là, viens voir. Un coup de ciseau, tu traces le diamètre plus de 2 mm hein, de ta, voilà, pour qu'on ait la place pour mettre le sable autour. On n'arrive pas tout à fait au, au diamètre. Il faut être 2 cm un peu au-dessus, parce que sinon, elle ne tourne pas, ta boule. Voilà. voilà. Si tu veux que la boule elle tourne dedans, il faut, il faut un peu de jeu, quoi. Voilà. là tu traces... Euh, hop. Tu traces, bien sûr, un coup de compas. Tu mets un petit coup de ciseau. Et puis, avec l'ognette. Tu ébauches. Je dis, les deux, en une heure et demie, je les ai fait. Mais si, si j'avais... Euh, si J'avais été prêt à l'atelier, euh, là où j'étais, le temps de trouver mes outils, de... <rire> en une heure c'est fait. Quoi. Ce que j'ai découvert déjà, c'est que le... ce qui m'étonne toujours, c'est l'adaptation de l'homme par rapport à la nature, qu'on n'a plus aujourd'hui, c'est extraordinaire, surtout dans le, dans le domaine de la manutention par exemple. Quand on est toujours ébahi, moi euh, le premier, mais enfin, devant les pyramides, devant des, des choses extraordinaires, avec des blocs de 50 tonnes, voire 80 tonnes, comme la pyramide de Gizette, il te dit comment ont-ils fait pour monter des blocs pareils à 50 mètres de haut et plus ben voilà, ben Aujourd'hui, c'est vrai que sur un chantier, euh, il y a une pierre qui fait 100 kg, on, on attend que le manuscopique soit libre, parce que personne n'est capable de, de, de manutentionner cette pierre pour la mettre en place. Alors que toute pierre aussi grosse soit-elle, à partir du moment où elle est en équilibre, elle ne pèse rien. Il faut savoir faire. Mais ils avaient ces, cette technique, elle existe toujours, mais on n'est plus capable de la, de la pratiquer. Ça. Ce qui, moi, ce qui m'a plus étonné, c'est que ça s'est quand même bien transmis, ça, jusqu'à jusqu jusqu des débuts 20e. Quoi. Après, on a commencé à se mécaniser au maximum. Alors, bien sûr. C'est bien aussi hein, d'avoir le, le matériel pour le levage et tout, mais quand on ne l'a pas, pour des choses simples, des fois c'est quand même bien de savoir faire euh